Mesdames et messieurs, accueillis sur scène le jury du concours École du Futur et en ligne une des organisatrices du concours, Madame Alexia dugénie A vous la parole. Parfait. Alexia, est-ce que tu nous entends Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez bien Oui, parfait. Alors, Alexia dugénie euh, est la co-organisatrice coordina... la co du concours Bâtisseur de Possible. Euh, du concours École du Futur qui a été euh, en partenariat pardon, avec euh, Bâtisseur de Possible. Et euh, donc, je vais la laisser euh, présenter euh, le, le projet. Est-ce qu'on peut avoir le visuel sur, en, en ligne euh, du, du visuel Je ne sais pas... Hein. En tout cas, en attendant, tu peux y aller, Alexia Oui, je peux dire deux, trois mots déjà oui. en Attends, Je vais juste prendre le, la machine à Alors, clic. Je, je m'entends un petit peu, c'est un peu perturbant. Là, c'est bon Oui. OK. Euh, donc, en effet, le concours Bâtisseur de possible mis en place avec, euh, avec le REFER. Donc, nous, on est, euh, toute l'équipe, donc très heureux d'avoir pu participer, d'avoir pu mettre en place... Euh, ce concours-là. Euh, quelques mots sur Bâtisseur de Possible. Euh, Bâtisseur de Possible, c'est un dispositif qui euh, invite les élèves à se questionner sur le, sur le monde qui les entoure via euh, des projets mis en place euh, en quatre étapes qui reposent sur le design thinking. Euh, donc là, la thématique qu'on a choisi dans ce cadre-là, c'est euh, repenser L'école de l'école de demain, donc penser l'école du futur, en fait. C'était la consigne qui était euh, qui était donnée, euh, donnée aux classes. Donc il y a euh, 28 classes francophones qui ont répondu à l'appel et 19 d'entre elles qui ont pu mettre en place le projet, donc qui l'ont documenté, euh, c'est-à-dire qu'ils ont euh, créé des tableaux de bord pour qu'on puisse suivre vraiment euh, vraiment le processus. Euh, donc là, vous voyez, en effet, c'est les quatre étapes euh, quatre étapes de la démarche bâtisseur de possible. Donc, première étape, identifier un problème euh, un problème qui nous touche. Euh, imaginer une solution euh, pour résoudre ce problème, mettre en place cette solution et euh, la partager avec euh, les autres classes, avec les autres écoles, avec, euh, avec le, reste, euh, le reste du monde. Voilà. Donc, il est très important euh, dans cette démarche que les élèves soient vraiment acteurs du projet et acteurs de, de A à Z. Voilà, ils sont vraiment, ils sont vraiment au centre, euh, au centre de, au centre de la démarche pour justement repenser, euh, repenser cette école, cette école de demain. Donc, on a mis en place euh, plusieurs critères. Nathalie vous présentera le, le jury après. Euh, donc, outre, euh, en effet, le, la volonté de, de rendre les élèves acteurs pendant, pendant ce projet, euh, on, trouvait, on trouvait important que euh, les élèves puissent travailler en groupe, prendre des initiatives, être créatifs et être, euh, être autonomes. Donc, c'est des compétences qui nous paraissent euh, vraiment clés euh, en ce moment, en termes en terme d'apprentissage. Donc, ces cinq critères, je vais vous les Je vais vous les présenter. Euh, tout d'abord, il y a euh, la profondeur d'exploration, donc à quel point les classes, les élèves ont pu se, vraiment se questionner et euh, dépasser les premiers questionnements pour vraiment, euh, vraiment creuser. Euh, il y a la créativité de la solution, euh, de la solution retenue. Euh, Est-ce qu'ils ont pu euh, sortir un peu de leur zone de confort Est-ce qu'ils ont pu trouver euh, des solutions en adéquation avec la problématique identifiée il y avait euh, l'audace et la persévérance des élèves. Donc là, c'était vraiment euh, l'enjeu de euh, oser, oser euh, proposer quelque chose, euh, quelque chose de créatif. Il y avait également euh, l'initiative, la responsabilité et coopération des élèves. Euh, en effet, c'est un travail de groupe, c'est un travail, euh, c'est un travail créatif euh, dans un cadre mis en place. Euh, par l'enseignant donc là aussi est, la posture enseignante est très, euh, est très importante dans la mise en place de ces projets c'est à dire qu'on accompagne vraiment euh, les idées des élèves on accompagne la mise en place donc c'est à dire qu'on se met euh, on se met un petit peu en retrait pour justement laisser, euh, laisser part à la à plus d'initiatives euh, possibles et enfin euh, le dernier critère c'était euh, le critère que j'ai énoncé au début à quel point euh, les élèves ont été euh, acteurs du projet et euh, est-ce qu'il y a eu un projet un petit peu, euh, dirais-je, coup de cœur euh, au, niveau, euh, au niveau du jury. Donc voilà un petit peu la démarche et, euh, et le contexte de ce concours. Donc euh, Nathalie, je vais peut-être te laisser dire deux mots sur, euh, sur le jury. Oui. Alors le jury était un jury international euh, qui était constitué de personnes qui venaient un petit peu de, de tous les milieux euh, dont le milieu de l'éducation mais aussi euh, du milieu de la communication, du design euh, donc euh, on avait euh, des gens qui étaient euh, investis dans, dans différents champs mais on tenait aussi à ce qu'on ait des élèves qui puissent évaluer la démarche euh, de leur père. Donc c'est pour ça que sur scène, vous avez Laurent et Mélissande, qui sont des élèves de l'école de l'envol à Lévis, qui ont accepté d'évaluer les projets autant du primaire que du secondaire. Et puis Karine Godin-Tremblay, de l'école au millénaire à la Baie qui elle aussi a accepté de faire partie du jury. Donc c'était notre jury québécois, et puis les autres jurys étaient en France. On avait demandé aussi aux jurys, de nous partager un petit peu euh, rapidement euh, leurs euh, leur commentaires sur leur expérience. Alors, Karine, si tu veux commencer. Avec plaisir. Euh, ben, premièrement, je voudrais, je voudrais dire que c'est vraiment impressionnant de voir la qualité du jury que vous avez choisi. Puis, je suis vraiment fière d'en faire partie. Merci de, de m'avoir donné cette confiance-là. Euh, C'était ma première expérience en tant que, que membre d'un jury et euh, je suis épaté de voir la qualité des projets, les beaux jeunes qui ont pris en charge des problématiques, des choses qui les tracassent dans leur milieu, puis qui ont fait tout, qui ont persévéré jusqu'à la fin de leur projet pour euh, le mener à terme. Fait que Ça, c'était tellement impressionnant. Puis, euh, quand je me suis installée pour euh, faire ça, je me suis installée avec mon petit café, j'ai ouvert mon ordinateur, puis là, je me suis mise à regarder les projets. Mais plus je les regardais, plus je trouvais ça impressionnant, puis il a fallu que je les regarde encore là, pour départager, pour puis rester euh, dans les cibles des critères. C'est ça que je pense que j'ai trouvé le, le plus difficile parce que c'était emballant. C'était emballant de voir les idées tout à fait différentes qu'ils avaient là, euh, les uns des autres. Voilà. Euh, ben, j'ai beaucoup aimé faire partie du projet. Puis euh, les différents projets étaient tous euh, différents, donc ça a été quand même difficile de trouver... Euh, les meilleurs parce qu'ils se ressemblaient pas toutes, fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Là. Ben ouais, parce que les projets ils étaient tous différents. Fait que souvent c'était comme difficile de, de, de avec les critères. Là, fait que ça. Un peu la même chose, dans le fond. Les, les, les projets ils étaient vraiment tous différents. C'était dur de les noter euh, parce qu'ils étaient, ils étaient tous formidables. Euh, mais ce que j'ai trouvé difficile, moi, c'était le faire pendant ma semaine de relâche. Vous <rires> voyez, on, on les a fait travailler même pendant la semaine de relâche. OK, alors, Alexia, on va présenter donc euh, les, les résultats maintenant. Oui, tout à fait. Veux... Euh, mais, Pardon. On Mais euh, d'abord, le... on, on voulait dire... Euh, je suis désolée, parfois j'ai un petit peu un retour de, de voix, donc ça me perturbe un petit peu. Euh, on voulait d'abord dire un grand bravo euh, à toutes les classes qui, euh, qui ont participé, parce qu'en effet, c'est un, un travail euh, assez euh, assez impressionnant, euh, assez court, sur une durée assez courte au final. Et c'est euh, un, un investissement et un bon travail, de un super travail de coopération, donc... Euh, donc voilà, un, un, grand bravo, un grand bravo à tout le monde. Euh, donc il y avait plusieurs catégories, il y avait deux catégories. Là, dans la catégorie euh, primaire, euh, l'école gagnante, c'est l'école Le Blé en Herbe, avec Valérie, enseignante, qui, euh, qui avait pour projet, voilà, la résultante du projet, est la cash ban. Donc, on va, on va expliquer très, très rapidement ce qu'est la cash-ban. Mais en tout cas, euh, le problème qui a été identifié à l'origine et qui a été voté par les élèves, parce que les élèves ont proposé plusieurs, plusieurs problématiques, euh, la problématique qui en est ressortie, c'est des enfants qui embêtent les autres, qui font mal. Voilà. Donc, à partir de, à partir de là, euh, ils se sont, sont posés des questions sur, en effet, quelles seraient les, les solutions Quels sont les problèmes qui, qui émanent de ça quoi, quel est un petit peu le, Quels sont un petit peu les facteurs Et euh, la solution, c'était de euh, se construire un endroit où on pouvait euh, rester, euh, rester au calme, en fait, pour prévenir, euh, prévenir les éventuels conflits, euh, colère, émotions, euh, etc. Donc, voilà. Pour la réaliser, donc, ils n'ont pas ils, ont, ils ont pas fait tout seul. Ils ont inclus, euh, ils ont mis en place un atelier, un, un goûter atelier, où euh, ils ont pu euh, faire intervenir diverses personnes pour justement penser euh, penser cette cette cache-ban. Donc ils ont fait ça vraiment en co-construction, en, euh, pendant un moment assez, assez convivial. Donc, il en résulte cette, cette petite cache-banne dans, dans laquelle on peut se mettre pour, euh, pour justement retrouver un petit, peu, un petit peu de calme. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite le petit film Oui, alors oui. du coup, ils ont fait en effet une petite vidéo pour nous parler très rapidement de leur projet, de ce qu'ils ont aimé et pour nous partager un petit peu leur, leur, leur joie d'avoir participé à ce concours-là. Donc oui, en effet, oui. Alors à la régie, est-ce que vous pouvez partir la vidéo de l'école Le Blé en Herbe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 Ça pourrait faire des classes plus calmes. On est content gagné. Oh oui Oh oui C'est la première fois qu'on participe à un concours. Avec ce projet, on a gagné deux choses. Une cabane et un concours. On est très content d'avoir participé. Il faudrait garder toutes les idées des autres écoles qui ont participé. Comme ça.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 Ok, Alexios. Euh, oui, donc en effet, bravo. Vous, euh, vous avez on a pu, euh, à votre échelle, euh, faire partie du changement, euh, en effet, changer, changer le monde. Donc bravo à l'école Blé en herve euh, On n'est pas trop petit pour changer le monde. Je pense que c'est assez marquant. Euh, la, deuxième, euh, la deuxième classe, du coup, ce sont euh, les Fiers Panthères. Donc Ontario euh, Canada, donc dans le secondaire, qui euh, ont présenté, euh, donc ont présenté leur, leur projet, qui était axé euh, Attends, sur -moi la question euh, autour euh, juste avoir autour le des, des activités euh, proposées dans l'école. Donc en fait le, le problème le problème principal qui, a, qui est ressorti donc des différentes des différentes discussions euh, c'est que euh, dans l'école il y avait énormément d'activités proposées mais euh, très peu de participation. Donc voilà, Donc, là, ils ont, se sont posé la question, la question de, de, de, de pourquoi, pourquoi peu de participation alors que beaucoup d'activités beaucoup dans l'école. Euh, et la solution trouvée, c'était euh, vraiment axé sur, euh, sur, de, sur de la circulation de l'information et de la mobilisation également. Donc ils ont pu euh, mettre en place une chasse, euh, une chasse à l'information, où euh, en gros, les, les élèves les élèves de l'école devaient, euh, via un dispositif un peu ludique, rechercher euh, des informations sur, sur les activités. Et donc le résultat, c'est que ça a pu euh, vraiment motiver, euh, motiver les élèves pour justement participer, euh, participer aux activités qui sont proposées. Donc voilà, et s'intéresser vraiment aux affichages qu'il y avait, parce qu'il y avait déjà des affichages dans l'école, mais ça permettait vraiment de, de, comment dire, de, de driver le regard un peu plus, un peu plus sur les activités en place. Donc, Alors, voilà. on a la chance d'avoir dans la salle l'enseignante de l'école secondaire catholique de Plantagenet. J'ai réussi à le dire. Donc, ah. Madame Chantal Poirier, je peux vous demander de monter sur scène, s'il vous plaît? Alors, je sais que Mme Poirier m'a dit qu'elle ne voulait pas parler. Donc, euh, <rire> approchez. Tenez, prenez ma place. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas parler? <rire> Sinon, il y a vos élèves qui peuvent parler aussi. Oui. Je vous laisse mon micro. D'accord. Dites ce que vous voulez. OK, bien, euh, on a participé au concours Pantisseur de Possible. Puis, euh, ce sont... Moi, j'avais divisé la classe euh, pour que les deux, deux groupes participent. Donc, on a vérifié les différentes problématiques. Euh, puis, il y a plusieurs activités qui sont offertes à Plantagenet. Euh, toutefois, les organisateurs disent toujours, euh, on n'a pas le taux de participation qu'on aimerait avoir. Il y a plusieurs personnes qui participent, mais pas le, le taux qu'ils voudraient avoir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé de penser à des activités pour motiver les gens à participer. Alors, on va pouvoir regarder le, la courte vidéo que les élèves ont préparée pour nous présenter le projet. On retient qu'en tant qu'élève, euh, on est capable de faire une différence dans l'école. on retient aussi de, que le travail, l'esprit de collaboration avec les autres membres de l'équipe euh, peut avoir une très grande influence sur comme, le produit qu'on peut donner, puis sur le travail qu'on fait. Qu'avez-vous aimé de la démarche? Euh, nous avons aimé que c'était un projet unique, différent des autres, il euh, fallait répondre au blog, puis ensuite euh, c'était vraiment concret parce qu'il fallait euh, aller faire notre solution, donc aller faire vivre à l'école, donc c'était vraiment différent des autres projets habituels. Puis vraiment aussi de s'organiser en équipe pour pouvoir produire un, un travail au niveau de l'école, puis vraiment de se séparer les tâches et aussi même aller faire... Euh, un partenariat avec d'autres comités de l'école pour pouvoir avoir des prix, par exemple, ou même pouvoir donner un meilleur produit final. Aussi, je crois que ce qui est important, c'est vraiment utiliser les forces de chaque personne dans notre équipe pour arriver à un beau produit comme ça. Quelle est votre vision de l'école du futur? Euh, nous croyons que dans le futur, les valeurs de l'école vont être beaucoup plus présentes, que les élèves vont beaucoup plus les respecter et les appliquer. Puis aussi, avec la technologie, on va pouvoir faire euh, beaucoup de références avec les autres pays. On va pouvoir les contacter, communiquer avec eux. Donc, on va pouvoir voir quest ce qui se passe dans le monde, puis euh, avoir une communication meilleure entre tous les pays. C'est ça, puis surtout avec l'avancement technologique, et aussi la communication qui va changer. Donc, il y a les courriels aujourd'hui, puis il y a tous les médias sociaux, comme on a pu partager nos blogs, puis même on peut partager notre travail à l'échelle internationale même. Bonjour, je m'appelle Julia Framont. Moi, c'est Bérenne Cranger. Noémie Savard. Sophie Rochon, Hugo Paradis. Amélie Vio, Miguel Tardif. Et nous sommes fiers d'avoir participé au concours Votre sœur de possible, école secondaire catholique de Plantagenie. Alors, merci beaucoup. Donc, euh, on, va, euh, on a commencé à rêver l'école avec euh, ces jeunes-là qui ont agi concrètement dans leur milieu pour la changer. Euh, maintenant, je vais inviter les euh, animateurs à revenir sur scène pour euh, euh, présenter la suite de la matinée et euh, la table ronde euh, qui euh, va tourner autour de la question « Qu'est-ce qu'une organisation apprenante ?»